Je m'appelle Clémentine sanson ziliox je viens de l'école européenne Luxembourg II et je vais vous présenter mon projet sur l'acidification des océans. Ce thème m'a intéressé car j'ai vu de nombreuses publications rapportant que les océans s'acidifient à cause de l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. J'ai voulu m'intéresser aux conséquences de l'acidification des océans sur le phytoplankton car le phytoplankton est très important dans la chaîne alimentaire des écosystèmes marins dans la production de l'oxygène que nous respirons, il en produit au moins la moitié, et dans la séquestration à long terme du dioxyde de carbone. En faisant ce projet, je voulais répondre à deux principales questions. Existe-t-il un lien direct entre l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la baisse de, quanti de la quantité de phytoplancton dans les océans Et existe-t-il une corrélation entre la croissance du phytoplancton et le taux de CO2 des dans les océans pour répondre à ces questions, j'ai choisi de mesurer le pH de l'eau et d'estimer à l'aide du disque de Secchi la quantité de phytoplankton contenue dans l'eau en différents espaces maritimes et de mesurer in vitro la variation de la croissance de l'espèce de phytoplankton nanoploropsis en fonction du pH de l'eau et de mesurer en laboratoire la variation du pH de l'eau en fonction de sa teneur en CO2. L'expérience in situ, en milieu naturel, a été réalisée lors d'une croisière en foyer liée aux Antilles. J'ai choisi aujourd'hui de vous détailler deux techniques expérimentales que j'ai dû pratiquer pour réaliser ce projet. Je vais vous parler de la méthode du disque de Seki et de l'expérience in vitro que j'ai faite à l'école. La méthode du disque de Seki que j'ai utilisé pour estimer la quantité de phytocompte contenu dans l'eau, c'est une méthode qui consiste à plonger un disque blanc, lesté par un ou plusieurs poids, et retenu par une cordelette graduée, tous les mètres, jusqu'à ce que le disque blanc ne soit plus visible. Sur ce modèle que j'ai construit, j'ai décidé d'installer un système, ici, que le disque ne soit pas emporté par le courant. Quand le courant exerce une traction trop forte, la pince à linge se décroche et le disque se met dans le sens du courant. En utilisant le disque de Shiseki, j'ai utilisé une grosse difficulté. Le respect des critères nécessaires à l'utilisation du disque. Il faut être du côté ombragé d'un bateau, être entre 10h et 14h, qu'il n'y ait pas trop de vent. N'est pas trop de courant, que le ciel soit dégagé, qu'on ne voit pas le fond et que le bateau ne dérive pas. Lors de mon voyage aux Antilles, ces conditions n'ont été remplies que deux fois. Voici les résultats de ces expériences. Je les ai mis en ligne sur un site collaboratif d'observation du développement du plancton. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience sur la croissance du phytoplancton. Pour réaliser cette expérience, j'ai dû élever du phytoplankton et m'y reprendre à trois fois pour que cela fonctionne. Avec l'aide d'Angela Piccolomini, la préparatrice de mon école, j'ai tenté mon expérience une première fois en utilisant une souche venant des réserves de l'école, mais je n'ai pas réussi à la développer. J'ai donc tenté mon expérience avec une souche achetée dans une animalerie et, au début, le plancton a poussé, mais pendant les vacances, toute l'eau s'est évaporée et quand je suis revenue, il ne restait que des cristaux de sel et de carbonate de calcium. J'ai donc réessayé mais cette fois en faisant pousser deux souches en parallèle. L'expérience a fonctionné et nous a apporté de bons résultats. Voici les résultats. Les A signifient agrégat et les Q quantité. Mes résultats montrent que plus le milieu est acide, moins le futur plancton survit. En faisant cette expérience, j'ai tenté de faire varier le moins de facteurs possible. Dans l'idéal, il aurait fallu utiliser des bulleurs pour remuer l'eau et renouveler l'oxygène et le CO2 dans le récipient. Mais comme nous n'avons qu'un seul bulleur à l'école, j'étais été obligée de m'en passer pour ne pas faire changer ce facteur. Pour d'autres facteurs, comme par exemple pour le fait que l'acide que j'ai utilisé, de l'acide chlorhydrique, est donc fait à base de chlore et en a donc introduit dans mes expériences, je ne pouvais ni m'en passer ni en mettre partout. Mes résultats sont donc un peu imprécis et n'ont pas permis de démontrer de façon scientifiquement recevable l'existence d'une relation entre l'acidification des océans, la quantité de CO2 qu'on dans l'air et la croissance du phytoplancton. Pour obtenir des résultats plus précis, il me faudrait répéter mes expériences en les améliorant. Malgré toutes les imprécisions de mes résultats, il semble qu'ils aillent dans le sens de mes hypothèses, ce qui signifierait que si nous n'arrêtons pas de produire du CO2, nous risquons d'anéantir le phytoplancton et donc de manquer d'oxygène, d'accélérer le réchauffement climatique et d'anéantir toute la faune et la flore marine ainsi que la faune dépendante de la faune et la flore marine. En participant à ce projet, je n'ai peut-être pas réussi à avoir des résultats scientifiquement recevables, mais j'ai appris à rechercher les corrélations entre des mesures, à émettre une hypothèse, à planifier des expériences pour vérifier l'hypothèse, à mettre en œuvre ces expériences en, les résolv en résolvant les problèmes qui se présentent et à faire une analyse critique des résultats obtenus. Pour que les résultats soient scientifiquement recevables, l'expérience du disque de Seki devrait être faite à grande échelle avec de nombreuses mesures. Cela permettrait de définir quels sont les facteurs favorisant la présence de phytoplankton et ceux-là défavorisant. L'expérience in vitro pourrait déjà être faite avec un bulleur pour chaque récipient et une source d'acidité sans chlore. À l'avenir, j'aimerais poursuivre mes recherches en cherchant un moyen de transformer le CO2 contenu dans l'air en énergie, car pour moi, le but de la science est d'apporter des solutions à des problèmes qui paraissent insolubles. Merci à mes tutrices, Madame Ange Mesdames Angeli La Piccolomini et Alice coquelin de et un grand merci à vous de m'avoir écoutée.